à la recherche d'un smartphone assez ambivalent avec une bonne partie photo vidéo j'ai peut-être ce qu'il vous faut c'est le nouveau Realme 9 Pro Plus ce smartphone qui est sorti il y a quelques semaines déjà a vraiment des gros atouts côté photo avec les capteurs qui l'embarquent mais on va en parler voici mon test complet du Realme 9 Pro Plus Commençons par regarder le design de ce Realme 9 Pro Plus. C'est un téléphone assez sympa. L'arrière est disponible en plusieurs couleurs. Vous avez certainement vu passer qu'il y a certaines finitions à l'arrière qui permettent d'avoir un changement de couleur. Oui, lorsque vous allez prendre le modèle bleu, vous aurez la possibilité d'avoir un téléphone qui va changer de couleur en fonction de la luminosité et de la lumière. Moi, je suis sur le modèle noir, donc pas de changement de couleur, mais un arrière plutôt simple, plutôt design. C'est un téléphone qui mesure 160,2 mm par 73,3 mm avec une épaisseur de 7,99 mm tout ça pour un poids de 182 grammes à l'avant on retrouve un écran super amoled de 90 Hz. c'est un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 2400 par 1080 fhd l'écran est vraiment sympa à prendre en main il réagit bien c'est ce qu'on attend pour un téléphone de cette gamme de prix sur la tranche gauche on va retrouver le port carte sim qui va nous permettre d'embarquer deux cartes sim ainsi que les boutons de volume pour augmenter et baisser. À droite, on va retrouver le bouton de verrouillage. En dessous, on retrouvera la prise jack et une prise USB-C. Pour reparler un petit peu de l'arrière, on va retrouver les différents modules caméra. Avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, ouverture f1.8. Un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture f2.2. Et un appareil photo macro de 2 mégapixels, ouverture 2.4 On en reparlera bien entendu dans la rubrique photo et vidéo de cette vidéo À part vraiment sur le modèle qui change un petit peu de couleur On reste quand même sur un téléphone assez classique, assez sobre, assez sympa Au niveau des finitions et au niveau de l'écran Parlons maintenant de ses caractéristiques techniques Qu'en est-il au niveau des caractéristiques techniques de ce téléphone Nous avons un téléphone qui va tourner sous le processeur Mediatek Dimensity 920 5G, qui est comme son nom l'indique un processeur 5G. On aura combiné à ça deux possibilités au niveau du couple RAM-Stockage soit 6Go de RAM avec 128Go de stockage, soit 8Go de RAM avec 256Go de stockage. Le téléphone est compatible avec la charge Super Dart 60W qui va permettre de. Le recharger à peu près de 0 à 50% en une quinzaine de minutes, on en reparlera dans la rubrique autonomie de cette vidéo. Il est aussi composé d'un système de refroidissement avec chambre à vapeur qui va permettre de refroidir de façon continue et intelligente le processeur. On aura aussi, sur ce téléphone, un haut-parleur double stéréo Dolby Atmos. Une autre partie vraiment impressionnante de ses caractéristiques techniques, c'est au niveau photo. Pour ce prix-là, il embarque la technologie ProLight Imaging qui est associée au capteur de qualité supérieure du Sony IMX 766 qui va permettre une meilleure stabilisation de l'image, une réduction des flous et une meilleure gestion de la luminosité. On en parle très vite. Voilà pour les caractéristiques techniques principales. Ce qui est manquant sur la fiche technique, c'est une bonne étanchéité. Ça, euh, sur les téléphones de cette gamme de prix, c'est souvent manquant. On aura aussi une batterie de 4500 mAh. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, on va regarder de plus précisément la partie software. Au niveau du software, on est sur l'OS Realme UI 3.0 qui est basé sur Android 12. On va retrouver du coup à peu près un OS plutôt standard. Commençons par regarder le launcher d'application. Lorsque vous allez lancer le launcher d'application, vous allez avoir voilà, quelque chose d'assez standard avec toutes les applications. Vous allez pouvoir faire une recherche en haut. Vous allez pouvoir les trier par nom, par heure d'installation et par utilisation. C'est ce qu'on retrouve sur beaucoup d'OS Android. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à la gestion des notifications en swipant de haut en bas. Cette gestion des notifications vous fera apparaître vos notifications. Il sera possible d'aller les configurer. En configurant la sonnerie en, en configurant le son des notifications ensuite vous allez pouvoir aller configurer quelle application va vous envoyer des notifications et voir quel badge vous voulez quel où se situera la notification directement sur le téléphone pour pouvoir personnaliser ça oui car sur realme os on est vraiment très proche d'un os qu'on connaît très bien qui se trouve chez oppo le color os on va avoir à peu près les mêmes options les mêmes fonctionnalités spéciales vous allez voir vous aurez donc une gestion assez simple des notifications vous aurez aussi la possibilité de personnaliser hop, vos menus raccourcis votre petit centre de contrôle directement ici pour pouvoir du coup ajouter ou non des raccourcis sur l'écran principal vous aurez aussi la possibilité de personnaliser en restant appuyé vous aurez la possibilité de changer les fonds d'écran directement ici ou alors de gérer la taille la, le style des icônes des applications afin de les rendre un peu plus friendly si vous voulez vous aurez la possibilité de gérer la disposition combien d'icônes sont affichées par ligne et vous pourrez même gérer les différentes transitions entre les écrans. Si vous voulez que, par exemple, ça se passe comme ça, ou si ça tourne. Regardez. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, on ne le retrouve pas sur ColorOS. Ensuite, lorsque vous allez cliquer sur les options, vous allez pouvoir aller trouver d'autres paramètres, hein comme le remplissage automatique des icônes, etc. etc. Il sera aussi possible d'aller encore plus loin dans la personnalisation de l'écran principal en cliquant sur personnalisation dans le menu paramètres. Vous allez pouvoir gérer les couleurs, les animations des empreintes digitales. Est-ce que lorsque vous déverrouillez, vous voulez une animation comme ça, une animation comme ça Vous allez pouvoir aussi activer l'éclairage des bords lorsque, par exemple, vous recevrez une notification. Bref, la personnalisation est assez simple et assez intuitive. Qu'en est-il maintenant de la gestion des widgets Eh bien, j'ai été surpris parce que lorsqu'on appuie sur l'écran principal, on n'a pas de possibilité de créer des widgets directement. Comme on peut trouver sur ColorOS ou sur d'autres OS, d'autres sur surcouches. Donc, ça, c'est inexistant. Est-ce que c'est un bien pour un mal Ça dépend. Certains OS le font assez bien, d'autres sont un peu inutiles. Y a-t-il des pubs intégrés à l'OS Non, on n'en a pas. On est comme sur ColorOS, sur un OS assez simple, assez basique. On aura néanmoins des petites applications préinstallées, notamment les applications Facebook, Amazon, Booking, LinkedIn, PUBG. Et vous aurez aussi les applications telles que jeux Qui vont vous permettre, hop, lorsque vous allez l'ouvrir D'ajouter directement vos jeux à cet endroit Pour les avoir à tous les endroits Vous aurez aussi bien entendu en préinstallé la suite Google Et quelques outils comme la possibilité de cloner votre téléphone C'est-à-dire si ça c'est le nouveau téléphone Vous clonez votre ancien dessus La calculette, la boussole, la météo, etc, etc Ça reste assez simple On peut aussi évoquer les fonctionnalités un petit peu spéciales qui, si vous avez vu mes différents tests de la marque un petit peu Sœur Oppo, vous ne serez pas surpris. Vous allez avoir la fenêtre flexible qui va vous permettre de caler des fenêtres d'application, hein, de les agrandir, de transférer des fichiers dedans, etc., etc. Vous allez avoir le lancement rapide qui vous permettra de paramétrer, si vous voulez, lorsque vous déverrouillez votre téléphone, avec un geste de lancer une application facilement. Par exemple, vous pourrez lancer facilement le mode portrait. Hop, On le met là, on active. On verrouille, je vous montre ça, je déverrouille en allant vers le haut et ça me lance mon mode portrait. Et vous aurez aussi la barre latérale intelligente qui va se trouver ici et qui va vous permettre d'avoir des raccourcis d'application. Ça, on vous la présente même plus. Puis, il sera possible aussi d'avoir un espace enfant, c'est-à-dire de paramétrer des applications adaptées aux enfants, de limiter une durée d'utilisation afin d'empêcher votre enfant, si vous lui donnez leur, votre smartphone, hein, ça dépend en fonction de l'âge. Hein, je, je vous invite à regarder un petit peu les études et les recommandations de l'OMS concernant le temps d'écran des enfants, mais vous allez pouvoir paramétrer tout ça ici. Voilà grosso modo pour les points phares du côté software. On est sur un OS vraiment simple et sympa à prendre en main avec des petites fonctionnalités spéciales qu'on connaît si vous êtes comme moi amateur de Color OS aussi car il y a quand même des petites fonctionnalités qui sont conjointes aux deux OS. Maintenant parlons performance. Parlons performance les amis, on est sur un téléphone qui va nous proposer du coup, deux configurations, deux différentes configurations au niveau des gigas de stockage et des gigas de RAM. Je vous l'ai dit 8, 256 ou 6, 128. Au niveau des performances, le Mediatek Dimensity 920 couplé à 8 gigas de RAM va vous permettre de répondre assez bien à la plupart des usages, que ce soit pour regarder des vidéos, pour jouer à des jeux ou pour faire un petit peu de bureautique ou du social media. Il est assez efficace en multitâche et permet d'avoir une bonne fluidité lorsque vous allez par exemple créer du contenu sur internet. Point de vue gaming, ce n'est pas un processeur qui est fait pour faire tourner des jeux, malgré qu'il arrive quand même à se débrouiller sur la plupart des jeux. Lorsque vous jouerez sur des jeux qui sont un peu plus énergivores ou alors qui consomment plus de performance, il faudra peut-être diminuer un petit peu la qualité du jeu afin de pouvoir garder cette fluidité. Le téléphone se refroidit assez bien continuellement, après si vous geekez vraiment sur des jeux qui vont consommer beaucoup pendant longtemps, ça va commencer un petit peu à chauffer. Mais grosso modo, pour résumer, ce téléphone au niveau des performances pourra plaire et pourra convenir à la plupart d'entre vous. Il ne sort pas du lot par rapport à ses concurrents sur ce domaine de prix, mais bon, il fait le job. Parlons maintenant de l'autonomie. Au niveau d'autonomie, il embarque une batterie de 4500 mAh, couplée avec la charge Super Dart 60W. Grosso modo, en fonction de votre utilisation, de votre consommation d'énergie sur ce téléphone, de vos usages, il tiendra entre 16h et 25h. Vous aurez donc une journée d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que le bloc de recharge rapide 60W est livré directement dans la boîte. Ce qui va vous permettre de charger votre téléphone en une quarantaine de minutes de 0 à 100% Et de le charger de 0 à 50% en une quinzaine de minutes Et ça c'est vraiment top Voilà pour ce qui est de l'autonomie, maintenant on va parler photo-vidéo Au niveau de la photo, que donne ce téléphone qui est quand même mise en avant pour ses performances au niveau photo. On est du coup sur trois capteurs un capteur de 50 mégapixels ouverture 1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels ouverture 2.3 et un capteur macro de 2 mégapixels ouverture 2.4. Le capteur principal c'est le Sony IMX766. C'est un capteur qu'on retrouve sur des téléphones un peu plus haut de gamme hein, comme l'Oppo Find X3 Pro ou le Find X3 Neo. Avant de voir les résultats, regardons un petit peu le mode photo. L'interface photo vidéo va être vraiment. Similaire à celui de ColorOS. On aura ici les différents menus avec le mode nuit, le mode vidéo, le mode photo, le mode rue qui va vous permettre de capturer avec une stabilisation d'image. Vous allez avoir le mode 50 mégapixels et en plus vous aurez le mode pro qui va vous permettre de gérer vos ISO, les ISO et tous les détails pro, le panorama, l'ultra macro qui va vous permettre de prendre des clichés macro. Film, etc. etc. On voit qu'on a quand même des modes assez originaux comme le mode étoilé, le mode inclinaison et calage, que ça on ne retrouve pas sur Color OS. Ensuite, en haut, vous allez pouvoir régler certains détails comme l'intelligence artificielle, le format, etc, etc. Sur les vidéos, vous pourrez aussi régler la qualité vidéo. Comment se débrouille du coup ce Realme? Deux jours, les photos capturées par ce téléphone sont plus que convenables. Le module principal de 50 mégapixels capture des clichés par défaut de 12,5. 5 mégapixels. Il en capture plusieurs, il les fusionne, c'est du pixel binding. Du coup, dans de bonnes conditions lumineuses de jour, il n'y a aucun souci. Le Realme 9 Pro Plus... Un rendu qu'on pourrait trouver au dessus de la concurrence grâce à ce capteur principal qui est assez sympa lorsqu'on va passer en mode 50 mégapixels au lieu de capturer des clichés de 12,5 mégapixels il va directement capturer un cliché de 50 mégapixels ça permet d'avoir avoir un cliché plus net je vous compare bien entendu les deux modes sur l'ultra grand-angle on va être sur un téléphone correct sans plus on aura une perte de netteté de détail par rapport au capteur principal et par rapport à ce qui se fait sur la concurrence on n'est pas au dessus côté selfie le realme 9 Pro Plus est doté d'un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.5 qui reste assez correct assez aussi basique qui permettra de prendre des selfies correctes à ce prix là. Pour finir le macro en plein jour se débrouille aussi convenablement avec le mode ultra macro bon je comprends pas euh, qu'est-ce qui va vraiment changer avec le ultra macro par rapport à un mode macro standard sur un Oppo pour moi c'est à peu près la même chose ça se débrouille c'est assez correct c'est assez corrélé avec son prix Qu'en est-il maintenant pour les prises photos de nuit le mode nuit fait aussi assez bien le job Il va vous permettre de sortir de situations à basse luminosité comme le montre La comparaison à basse luminosité Entre une photo prise dans le mode normal Et une photo prise dans le mode nuit Lors d'une prise d'une photo l'algorithme arrive à conserver Quand même un niveau de détail Mais si vous cherchez vraiment à aller dans une obscurité plus profonde Là ça va être compliqué Je ne parle même pas du mode ultra grand angle de nuit Il n'a pas vraiment d'intérêt Pour finir au niveau de la vidéo vous allez pouvoir filmer en 4K 30 images par seconde et en full HD 60 images par seconde il n'y a pas forcément de stabilisation vraiment prononcée au niveau de la vidéo celle ci se retrouve plus sur le mode rue au niveau de la photo voilà pour ce qui est de mes tests côté photo vidéo maintenant on va parler de mes points positifs et mes points négatifs qu'en est-il maintenant de mes points positifs et mes points négatifs mon premier point positif va être la combinaison autonomie et recharge rapide Ça va vous permettre d'avoir un téléphone qui va durer une journée Que vous allez pouvoir vraiment utiliser comme bon vous semble Et que vous allez pouvoir charger assez rapidement Mon deuxième point positif ça va être quand même le capteur principal de photos. Le capteur Sony ne se retrouve pas souvent sur des téléphones à ce prix là Donc ça va vraiment vous permettre lorsque vous allez faire des photos assez simples hein, Dans le mode principal, le mode basique D'avoir une qualité de photo au dessus de ce que vous allez pouvoir trouver sur les autres téléphones à ce prix -là. Là. Le dernier point positif ça va être quand même son rapport qualité prix vous allez le retrouver en dessous des 400 euros alors combiné avec Realme OS qui va être quand même un OS simple et sympa à prendre en main vous allez avoir un téléphone de bonne facture Qu'en est-il maintenant de mes points négatifs Premier point négatif c'est pas d'étanchéité ça c'est quand même dommage même si je vous l'ai dit ça se retrouve rarement sur les téléphones dans cette gamme de prix et mon deuxième petit point négatif ça va être quand même le module ultra grand angle Qui va quand même contraster avec la grosse performance du module principal C'est dommage il aurait fallu mettre quand même un module ultra grand angle un poil au dessus au niveau gamme Afin d'avoir quelque chose d'avoir une vraie cohérence côté photo vidéo Voilà les amis pour mon test du Realme 9 Pro Plus J'espère que vous avez apprécié ce test N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions En attendant vive la forme vive high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne Pensez à vous abonner